Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve donc aujourd'hui autour de l'unique arbre fruitier de, du jardin, du potager. Il s'agit donc d'un pommier. Comme vous le voyez, c'est une forme palissée. Alors à l'origine, euh, c'était un double U, donc le U intérieur ici, et le U extérieur ici et là. Et c'est pour ça que je l'ai récupéré. Euh, ben il partait, euh, il partait à la benne en fait hein. je l'ai récupéré parce que les deux U, euh, enfin, les deux branches du U extérieur étaient cassées donc je vais m'attacher à le, à le reformer ce sera pas bien difficile alors de quoi il va être question aujourd'hui ben peut-être tout d'abord de l'alternance puisque je constate que le ce pommier est couvert de pommes vraiment il y en a il y en a vraiment beaucoup et euh, on peut supposer, on peut vraiment imaginer que l'année prochaine ce ne sera pas le cas. La plupart des fruitiers à pépins, pommiers, poiriers mais également quelques fruitiers à noyaux alternent. C'est à dire que la production va être très importante une année et presque néante, en tout cas bien amoindrie l'année suivante. Alors à quoi est-ce que c'est dû Eh bien il y a plusieurs phénomènes qui, qui expliquent ça, euh, des, des phénomènes physiologiques hein, qui, qui tiennent à la, euh, au fonctionnement propre de la plante. D'abord euh, vous voyez ces jeunes rameaux là qui vont euh, constituer, si j'y touche pas, euh, la charpente de, de l'année prochaine. Et puis l'arbre va reprendre une, une forme, euh, euh, je dirais, tout à fait classique. Euh, ces rameaux sont alimentés évidemment par une partie de l'énergie de la plante, hein, par le biais de la sève. Euh, sauf que euh, au moment où euh, les pommes sont en train de se développer comme ça, eh bien, elles consomment elles-mêmes, elles exigent euh, beaucoup de cette énergie. Et c'est de l'énergie qui, sur ces rameaux-là, ne va pas alimenter les futurs bourgeons à fleurs. Hein, euh, vous vous souvenez, hein, il était question des méristèmes il euh, n'y euh, a, a pas très longtemps. Je vous ai parlé des méristèmes et certains de ces méristèmes vont déterminer si tel ou tel bourgeon deviendra un bourgeon à bois ou un bourgeon à fleurs. Eh bien, euh, à défaut d'énergie, on aura plus de bourgeons à bois et moins de bourgeons à fleurs, cette énergie étant prélevée par les futures pommes. Ça, c'est euh, une première chose qui explique l'alternance. La deuxième chose, c'est que les pépins contenus dans ces pommes vont euh, libérer, là encore, des hormones. Une, une fois encore, les hormones sont, sont en cause. Il s'agit de gibérellines. Cette fois, ce ne sont plus les auxines qui sont euh, libérées par l'apex et dont je vous avais parlé la dernière fois. Ce sont des gibérellines et ces gibérellines vont, là encore, inhiber. Euh, l'induction florale et le, le développement en tout cas de dans un premier temps de ces bourgeons euh, floraux donc si je laisse toutes les pommes ici sur cet arbre eh bien euh, je vais également laisser une grosse quantité d'hormones qui va freiner le développement de bourgeons floraux pour l'année prochaine il est bien évident que je préfère euh, répartir ma production sur euh, sur chaque année et je vais donc me séparer je dirais de un petit tiers, euh, voilà, de des pommes présentes là-dessus. Puis ça permettra également, par cette sélection, d'avoir des plus beaux fruits hein, euh, qui vont rester. Voilà. Bon voilà, j'ai donc débarrassé mon, mon pommier d'un certain nombre de ces pommes que j'estimais superflues pour les raisons que je viens d'évoquer. Euh, il en reste, hein, il en reste quand même pas mal. Euh, je vais maintenant procéder à la taille euh, de ce pommier. Euh, je vais procéder à ce qu'on appelle une taille en verre. Alors euh, on est là début juillet, c'est une période tout à fait idéale pour ça. Hein, on est le, le 4 ou le 5 juillet là et c'est tout à fait. Euh, indiqué pour procéder à ce type de taille. Euh, les tailles euh, disons un peu. les tailles trigèmes par exemple où on essayait de, de conserver euh, des morceaux de rameaux taillés plutôt en hiver euh, sur, euh, sur du bois nu, euh, sont un peu révolus. Les approches modernes consistent plutôt maintenant quand même à essayer de respecter les arbres dans leur port naturel, alors évidemment ce ne sera pas le cas sur une palmette comme celle-ci, euh, et la taille en verre présente un, un autre avantage, c'est une bonne lecture quand même de, de ce qu'on peut trouver sur le bois d'une part et d'autre part une cicatrisation facilitée par la circulation de la sève euh, qui est effective euh, actuellement alors que les plaies qui seront taillées euh, enfin les plaies qui seront occasionnées plutôt en hiver ne commenceront à cicatriser qu'à partir de la fin du printemps suivant quoi voilà donc on va procéder alors je vais très simplement euh, tailler ce pommier hein. je vais commencer par sélectionner un de ces trois rameaux ici qui va pouvoir assurer l'élongation euh, voilà de la branche intérieure de mon U il faudra que je le tuteur de nouveau et puis euh, voilà qu'on qu essaye de conduire euh, ce rameau correctement et les autres rameaux je vais les raccourcir voilà à peu près à plus ou moins trois yeux c'est à dire voilà euh, Trois nœuds quoi, hein, l'endroit où la feuille est insérée, hein, on appelle ça un nœud. Ben voilà, trois nœuds à peu près. Et puis je vais essayer d'obtenir de cette manière des rameaux très très courts qui pourront développer des bourgeons à fleurs. C'est ce qu'on va appeler des coursonnes hein, par la suite. Une précision peut-être quand même euh, importante. Alors je vais essayer de, je vais bouger un peu ça pour me décaler de du feuillet. Voilà. Une précision peut-être importante que je vais essayer de vous donner aussi c'est la manière dont on tient son sécateur je ne sais pas si certains d'entre vous sont très certainement au courant peut-être que tout le monde ne l'est pas il y a un sens pour tenir un sécateur ce qu'on a ici c'est ce qu'on appelle la contre-lame voilà d'accord ce qu'on a ici c'est ce qu'on appelle la lame et il convient traditionnellement de garder la lame D'accord, la lame du sécateur orientée vers la partie qui reste. Imaginons que ce rameau soit encore accroché. Il faut bien que j'ai ma lame orientée donc à plat comme ça pour venir sectionner mon rameau comme je vais le faire ici. Voilà, d'accord. Si j'avais la contre-lame contre la partie qui reste, eh bien, euh, je conserverais en terminaison de mon rameau des tissus un petit peu écrasés. Hein, euh, et il voilà, si on veut faire vraiment les choses correctement, il convient d'avoir la lame côté gardée et la contre-lame côté perdue. Voilà, Une petite précision en passant. Voilà, alors ici je viens de couper ce rameau, ici qui emporte en, en fait un deuxième ici en dessous ce rameau là est raccourci peut-être pour devenir une coursonne et celui-ci je le laisse puisque très probablement qu'au bout on aura un bouton floral en terminaison voilà donc la taille de ce pommier est terminée euh, voilà les rameaux en prolongement qui vont me permettre évidemment après tutorage d'obtenir une élongation un peu de, euh, de ces branches donc du double original le reste a été taillé euh, donc sur les, selon les principes de la taille en verre, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Et euh, la remarque que je me faisais également par rapport à la taille des fruitiers, c'est que c'est quelque chose qu'il faut désacraliser un petit peu. Euh, on vient écrire des livres, etc., sur, consacrer des pages et des pages internet sur la taille des fruitiers. Euh, en ce qui concerne le pommier, je vous garantis qu'il suffit d'aller vous promener un petit peu chez un... Un arboriculteur professionnel qui a qui a des centaines et des centaines de fruitiers à gérer et vous allez voir que la taille se résume à quelque chose de très très simple et pourtant et pourtant de très productif hein euh, ceci n'engage que moi, bien évidemment. Hein, on peut, on peut euh, librement euh, penser autre chose. Hein, je vous fais par là de, je vous fais par ici de mon, de mon avis, hein, plus que de mon ressenti. Hein, mon avis, c'est-à-dire que c'est aussi teinté un peu de mon expérience en fin de compte. Alors, pour vous donner quelques nouvelles du potager, euh, il n'a pas plu depuis. 4 à 5 semaines, peut-être un peu plus si on veut parler de pluie significative, ça fait vraiment longtemps maintenant, et pas une goutte d'eau, hein. c'est très sec, néanmoins on réussit pour ceux qui marchent bien à récolter encore pas mal de petits pois, de haricots verts, euh, courgettes bien sûr, les haricots sur les rames se développent très très bien, on a encore un chou ou deux qui se développent bien également, euh, mais les tomates cerises, les tomates dans la serre, euh, c'est plein de promesses. Les Zoya fonctionnent super bien. On n'arrose jamais euh, de manière aérienne, jamais. On se contente de remplir les zoyas et c'est luxuriant euh, dans la serre, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Euh, on a vraiment bien fait de mettre les petits pieds sur les les bords du tunnel et puis les plus grands pieds, euh, donc la variété cœur d'Albenga qui est plus haute, beaucoup plus haute, qui est indéterminée je crois donc euh, dans le centre, ça fonctionne très très bien. Euh, on est vraiment pressé que ça rougisse maintenant puisque ça a déjà atteint les, les gabarits euh, propres à la récolte. Ce qui ne fonctionne pas, eh bien les betteraves, on s'est tout fait bouffer par les limaces, donc il euh, n'y a, a quasiment rien. Côte de bête, on a réussi à redémarrer péniblement, mais elles ne seront pas euh, à récolter maintenant. Les salsifis ça marche bien également. Euh, les carottes, alors euh, on a réussi, mais en terrine. Euh, ici, en pleine terre, il n'y a pas eu moyen de semer des carottes correctement, donc on, on viendra les repiquer un peu plus tard, euh, selon le, le modèle présenté par, euh, par Seb, euh, jardinier au naturel, euh, la dernière fois. Euh, et puis les oignons, euh, bon, on a eu une grosse attaque de mineuse apparemment. Euh, plusieurs lots ont été concernés, j'avais presque envie de dire tous, ou presque, donc même en séparant en lots, en fin de compte, ça ne semble pas avoir euh, été une solution euh, probante. Je pense que l'année prochaine, on en reparlera, mais j'essaierai peut-être de les vraiment éparpiller complètement, notre stock d'aliacées, euh, sur l'ensemble euh, des parcelles, de manière très éparse, euh, pour voir un peu si on peut limiter ces phénomènes d'expansion de, de maladies telles que la rouille, euh, comme on l'a eu sur l'ail euh, ce, ce, ce début d'année. Avant de vous quitter, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Euh, il s'agit d'une demande qui a été. Euh, enfin, que j'ai entendue à plusieurs reprises, mais qui a été précisée vraiment par, par un abonné récemment et je lui ai expliqué que j'allais euh, en parler lors de la prochaine vidéo. Je le fais donc aujourd'hui. Euh, L'idée étant, euh, la, de, la demande étant de s'intéresser peut-être un petit peu à d'autres pratiques euh, culturelles liées au jardin euh, mais au jardin ornemental puisque l'argument était que la plupart des jardiniers disposent également d'un jardin ornemental et que peut-être que je pourrais euh, voilà apporter un certain nombre de choses euh, qui touchent au jardin d'ornement euh, l'idée me paraît intéressante il y a un moment de toute façon euh, sur ces 150 mètres carrés ici, je pense qu'à un moment donné, on atteindra nos limites. Et je, je suis pas. Vous l'avez sans doute remarqué, je suis pas trop tour du potager quoi. Hein, c'est pas trop mon euh, la manière dont j'appréhende les choses. Euh, si pour déclencher une vidéo, il faut que j'ai quelque chose à vous montrer quoi. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est vous inviter, tout simplement à commenter pour une fois alors, je crois que je vous ai jamais demandé de commenter mais là je vais le faire euh, je vais vous inviter à, à travers un commentaire à me dire si oui ou non simplement alors vous n'avez pas besoin de, de me faire une littérature hein, si ça peut être très bref hein. oui non euh, vous souhaitez que j'aborde à l'avenir peut-être d'autres sujets tels que euh, la taille de certains arbustes euh, ou la taille d'une manière générale d'ailleurs c'est un vaste sujet hein, euh, c'est quelque chose qu'on aborde sur sur quelques heures quand même avec nos élèves. Euh, la plantation, enfin voilà, il y a, a d'autres choses encore qui sont plutôt liées au jardin d'ornement, qui, qui, me, qui me concernent finalement plus euh, euh, parce que c'est mon métier, et puis, euh, et puis euh, de cœur également, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, et avec des, des notions agronomiques qui sont tout à fait... Euh, applicable hein, qui se retrouve vraiment dans les pratiques potagères en tout cas voilà donc euh, il faut quand même comprendre que je ne dispose pas de jardin moi même et que je ne serai pas en mesure toujours d'être dans la démonstration de ce que j'explique hein, ça passera peut-être par d'autres choses euh, euh, de manière peut-être un, un petit peu plus magistrale euh, c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux mais j'essaierai autant que faire se peut de, de me trouver face à des végétaux qui pourront euh, m'aider à, à, à montrer en tout cas ce que j'explique mais ça je le garantis pas Alors, Après voilà vous serez euh, même ça peut être oui euh, là aujourd'hui et puis un peu plus tard bah, finalement non ça tel que tu le fais ça nous convient pas etc voilà, ça, moi je peux tout entendre hein. l'idée c'est simplement que je me lance pas euh, voilà, que je me lance pas là dessus ça demande quand même un peu d'énergie euh, sur un, un nom euh, général quoi voilà. Hein, euh, voilà, je veux, encore une fois je vous le demande pour une fois si vous voulez bien euh, vous exprimer sur cette question ça me, ça me rendra bien service, je vais être très attentif euh, à vos coms, euh, ben, comme, comme je le suis toujours mais peut-être avec une attention un petit peu particulière sur, ce, sur les réponses que je pourrais avoir à cette question là voilà voilà euh, c'est tout pour aujourd'hui euh, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et je vous donne rendez-vous à très bientôt au potager qui dit non, ciao ciao